Salut les rôlistes Aujourd'hui, HRP numéro 2, novembre 2015. On commencera par quelques nouvelles de la chaîne, je réponds à une de vos questions, et ensuite on passe au nouvel élément qui sera dans chaque HRP. C'est parti Nouvelles de la chaîne, donc on continue les chroniques dragons sur vampire elles reçoivent un très très bon accueil et je vous en remercie. Donc on va continuer petit à petit à explorer l'univers du monde des ténèbres. Les Chroniques du Dragon euh, parleront toujours aussi d'autres jeux et d'autres sujets autour du jeu. Je travaille à l'écriture de la Chronique du Dragon numéro 9 sur un jeu indépendant. Elle arrivera très bientôt, probablement en décembre. Ensuite, euh, je vous annonce que j'ai commencé la rédaction d'une nouvelle web série. Alors, euh, c'est pas pour tout de suite, euh, parce que la rédaction va prendre beaucoup de temps et je préfère laisser la priorité aux Chroniques du Dragon. Le tournage sera pas simple et le montage risque d'être extrêmement précis. Donc, euh, je ne sais pas quand ça arrivera, mais ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Donc ça y est, j'ai commencé à rédiger cette nouvelle web série. Elle arrivera vraisemblablement quelque part en 2016. Niveau chiffres, il semble que les statistiques YouTube intéressent beaucoup de gens, donc euh, je vais rester ouvert avec vous là-dessus. La chaîne compte à l'heure où je tourne 337 abonnés et plus de 10 000 vues cumulées sur la totalité des vidéos. C'est impressionnant. Ça représente à peu près 45 000 minutes visionner de, de, de mes vidéos. C'est hallucinant, c'est comme si on collait un titre pendant plus d'un mois à faire que regarder mes vidéos. Donc euh, j'en profite pour remercier encore une fois tous les gens qui me regardent, tous les gens qui me suivent, tous ceux qui partagent mes vidéos. Euh, c'est un plaisir très difficilement descriptible euh, que de voir autant de gens s'intéresser au jeu de rôle et à mon travail. Donc euh, merci à tous. Euh, merci à tous de me regarder. Euh, c'est classe. On passe aux questions que vous m'avez posées sur Twitter, par mail ou dans les commentaires du HRP précédent. Alors exceptionnellement, je n'ai fait qu'un seul tableau, car je n'avais pas encore reçu assez de questions pour en faire deux. Donc aujourd'hui je vais répondre à une question, mais dès que j'en aurai assez, il y aura bien un tableau des 20 pour CDG Ask Fabs, des questions sur le jeu de rôle, et un tableau D6 pour CDG Ask Merlin, pour des questions sur moi, sur Merlin, sur le tournage, euh, des questions un peu plus personnelles. Donc aujourd'hui, je tire un seul et unique dé, et je réponds à une seule question. 1 Eh bien, un, on tombe sur l'ami Jaden Quelle source de son d'ambiance et de musique j'utilise dans mes parties, et si je n'en utilise pas, pourquoi Alors, salut l'ami Jaden j'espère que ça va bien du côté de l'imaginarium. Euh, donc, niveau son d'ambiance, alors à la base, j'utilisais des musiques sur un site qui s'appelait Groove Shark, je m'étais fabriqué des playlists. Et le site a fermé pour une question de droit d'auteur, donc j'ai perdu toutes mes playlists. Euh, Aujourd'hui, euh, après une longue période sans utiliser de son ou de musique d'ambiance, j'ai créé, euh, bah, comme un con, avec une CD en les ripant sur l'ordi, des playlists pour euh, mes jeux. Pour les jeux où j'utilise la musique, j'utilise des dossiers avec des thèmes, tout simplement. Euh, par exemple, Vampire, j'ai quatre dossiers. Il y a Vampire à la base, il y a Vampire l'élysée où je mets principalement des musiques classiques euh, pour représenter l'ambiance. Euh, dans la cour vampirique. Il y a Vampire Mystère et Oppression, euh, je l'ai appelé comme ça, c'est pour euh, toutes les ambiances enquête ou, ou surnaturelle. Et enfin Vampire Action, dans laquelle les scènes de poursuite en voiture ou de combat peuvent être résolues sur une musique un peu plus techno, un petit peu plus mouvante. Euh, je songe à travailler avec mon smartphone, je vais essayer peut-être de me développer une appli mais j'ai pas tout à fait le temps. Euh, pour euh, pouvoir utiliser également des sons d'ambiance et changer un peu plus dynamiquement euh, d'une playlist à l'autre. Voilà Cor, euh, j'espère que ça répond à ta question, puis je te dis bah, à très bientôt, n'hésite pas à poser d'autres questions euh, si, si tu en as. Enfin, afin de rester dans le thème du jeu de rôle pour les hors roleplay play euh, je vais vous parler chaque fois très brièvement de la dernière partie que j'ai fait. Donc ma dernière partie, eh bien c'était hier soir, une partie euh, improvisée sur l'appel de J'avais trois joueurs, deux investigatrices et un investigateur, les joueurs ayant le même sexe que leur personnage. Euh, donc c'est un scénario que j'ai écrit dans l'heure précédant la partie, euh, qui correspondait à la suite euh, du scénario qu'ils avaient joué quelques jours auparavant. À la fin de ce scénario, euh, les investigatrices avaient été fécondées par des profonds, durant, euh, durant l'attaque de, de ces créatures et euh, donc euh, là le scénario consistait à chercher un moyen de se débarrasser euh, de l'alien en train de grandir dans leur ventre et euh, donc ça a été assez difficile pour elles puisque c'est un scénario pur enquête, ça s'est passé très difficilement puisque certaines ont essayé de se mutiler et, euh, et puis bah, ça ne marche pas. Donc euh, cette partie n'est pas terminée, on va jouer la fin de ce scénario bah, très bientôt dès que possible. Et puis, voilà. Le hors play numéro 2 est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Pour poser une question pour le prochain HRP, utilisez un des deux hashtags ici, CDGaskFabs pour le jeu de rôle, Merlin pour poser des questions sur moi, sur Dragon ou sur la chaîne. Vous utilisez Twitter, les commentaires juste en dessous, ou vous m'envoyez un email, et je vous rajouterai au tableau afin de répondre à vos questions très bientôt. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à me suivre sur Twitter. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les rôlistes